Tu veux leur prouver que tu es un grand garçon tu veux leur prouver que tu fais que tu peux faire mieux que sauf que tu te mens à toi même parce que tu utilises les mêmes outils que à ta manière à ta sauce mais tu utilises strictement les mêmes outils tu utilises la même énergie euh, c'est parce que tu te bases sur ce fait que ça crée de la distance c'est parce que tu vois ce qui vous sépare plutôt que ce qui vous réunit qui a de la distance. La distance n'est pas créée par l'autre, la distance est créée par notre regard. C'est-à-dire que euh, c'est ta réponse. Voilà ça. C'est ta réponse à la situation de ta famille, que tu vis avec ta famille, qui définit s'il y a une distance ou s'il y a une intimité. Parce que tu pourrais te foutre sur la gueule et être intime. Tu peux te foutre sur la gueule, mais toi, tu choisis d'être distant. Et pourquoi tu as créé ce système-là Pour te trouver fabuleux. Il ouais, y, y, y a une énergie qui me dit euh, c'est moi le meilleur. C'est moi le... Euh, et ça a presque un côté fardeau parce que tu, tu penses que tu dois porter ta famille alors qu'en fait, ta famille ne te doit rien et tu ne dois rien à ta famille de ce point de vue-là. C'est pas à toi de gérer leur même. Par contre, c'est à toi de gérer les tiennes. Et ta responsabilité, elle est là. Euh... Oui, non, c'est pas ça. Euh, Bièrement, ta famille n'est pas là pour te soutenir samedi. Tu n'as pas fait ce choix-là. Ah, dans le sens famille aimante, soutenante, qui dit oui, vas-y mon petit. Tu as besoin d'action, tu as besoin qu'on qu te, euh, qu te réponde pour savoir de quel bois tu es fait. Et en même temps, ça me dit que tu es protégé par ta famille. En fait, c'est assez étrange. Je sais que ça a l'air contradictoire, mais je dis des informations au fur et à mesure que ça arrive. Euh, pourquoi tu as créé ça Pour te trouver fabuleux. Ok donc tu vis dans ton monde imaginaire pour te trouver fabuleux parce que tu sais très bien que lorsque tu es au sein de ta famille tu n'es pas très fabuleux et tu n'es pas si fabuleux que ça donc tu préfères rester au sein de ton monde c'est QFD. qu'est-ce que ça renvoie pour tout le monde euh, on ne peut pas créer une explosion nucléaire en, en, en tapant de silex l'un contre l'autre. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire que l'énergie que l'on met dans nos actions va être déterminante quant à la portée de cette action Ok, on inverse le fond et la forme. Pour nous, plus on s'agite à l'extérieur, plus ça va faire de bruit, même si la coquille est vide. Alors que l'essentiel, c'est que la coquille soit pleine de quelque chose, soit pleine d'intentions qui soient réellement adaptées à nous à nos besoins, à notre manière d'être humain. Et ensuite, je fais l'action nécessaire, ou j'entreprends plutôt les actions, les différentes actions nécessaires, pour euh, faire en sorte que cette énergie se manifeste. Nous, comment on se place là-dedans, dans le tableau que je t'ai dépeint, c'est on est dans une espèce de panique à faire une action. Comme si on était... Euh, c'est la première fois qu'on fait l'amour, quoi. On ne sait pas où la rentrer. On se demande, on a des peurs alors que c'est... C'est quoi C'est quoi C'est un moment de découverte, voilà. On esquive un, un putain de moment de découverte qui serait juste. La joie de découvrir comme un enfant de 3 ans, comme un enfant de 5 ans qui découvre qu'il y a le Père Noël qui existe. Et euh, nous, on, on, on en fait une sorte de transformation, on fait une soupe dégueulasse de euh, « Oh mon Dieu, j'ai peur que ça foire !»« Oh mon Dieu, euh, et si ça part d'une blessure !»« Oh mon Dieu, mais quand, que, que va dire ma famille ?» Alors on, on est réellement capable d'instaurer maintenant une, une initiative saine pour soi, une initiative qui porte, qui nous porte, et de planter graine après graine, après graine, après graine, pour simplement, en les arrosant, faire fructifier, faire pousser cette plante et faire fructifier ses fruits les manger, les replanter la graine et réinstaurer un cycle. Ça me parle de toutes les actions que l'on fait. Est-ce qu'on les fait avec bienveillance envers soi Les faire avec bienveillance envers soi, envers soi qu'est-ce que ça veut dire C'est prendre conscience de quels sont les facteurs à l'origine de cette action. Que ce soit est-ce euh, estampillé positif ou négatif, est-ce qu'on en a réellement conscience Et si on en a conscience, qu'on s'aperçoit que c'est plutôt négatif selon notre regard, est-ce qu'on est capable quand même de la faire Si c'est une idée spontanée, pourquoi ne pas la faire Merci pour ta question, Jonathan.